C'est maintenant l'heure de la déclaration des députés. Député de Kingston, Annie Allen. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, aujourd'hui, je dois condamner l'attaque de ce gouvernement contre la démocratie. Les référendums citoyens sont un des plus vieux exemples de la démocratie. On s'attaque à, à des problèmes pour que les, pour que les citoyens puissent s'exprimer. Les gens devraient pouvoir euh, être représentés au niveau municipal. À Kingston, en 2018, il y a eu un référendum municipal. Et la majorité des gens pré euh, présents voulaient que ce mode d'élection soit adopté. C'est la forme la plus directe de démocratie. Cela allait au-delà. Aller passer outre ce genre d'élection est un affront à la démocratie. Aucune municipalité qui ont accepté d'aller en ce sens va avoir une élection sous peu. C'est répréhensible et cela n'aide pas les gens qui souffrent et c'est une attaque à notre démocratie. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. La nuit dernière, CTV News, lors euh, du bulletin de nouvelles, a parlé d'une communauté dans ma circonscription. Ils vont avoir leur première école publique. Beaucoup de gens ont contribué à ce projet. J'aimerais remercier le ministre de l'Éducation. Il a il nous a aidé énormément depuis les deux dernières années. J'aimerais remercier le premier ministre Ford aussi, car nous avons parlé dans le passé de, du besoin d'avoir une école publique. Et le premier ministre a dit « si vous le voulez, nous allons vous, vous l'offrir ». J'aimerais aussi remercier le comité, Laurie Rogers, par exemple, et ses trois filles, Jillian, Chelsea et Rachel. Ils ont réuni des milliers de signatures pour une pétition que nous avons soumise à Queen's Park l'an dernier. Monsieur le Président, ce sont d'excellentes nouvelles pour notre communauté. J'aimerais souligner une chose. Notre commission scolaire voulait une école où il y aurait un certain nombre d'étudiants, et le ministre a, a décidé d'augmenter la taille des classes car nous savons qu'il y a une demande à Riverside South. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'avoir travaillé sur ce, euh, sur ce projet. Et félicitations euh, aux gens de Riverside South. Merci. Déclaration des députés. Député de Timmins. Monsieur le Président, ce gouvernement aime prétendre qu'ils aident les entreprises, mais de plus en plus, nous voyons ce que la pandémie fait aux entreprises de nos communautés. Et nous voyons qu'en fait, ils ne les aident pas. Voici une, quelques exemples. Des petits contracteurs qui doivent faire de l'excavation ou du déneigement ne peuvent pas avoir d'assurance pour travailler sur des terrains de commissions scolaires et des terrains de municipalité, car si vous n'avez pas un gros contracteur, nous n'allons nous pas vous assurer. Donc, cela implique beaucoup de PME dans ma circonscription et à travers l'Ontario. Ils sont victimes de ce type de, de travail. Ces petits contracteurs ne peuvent plus avoir d'assurance. Donc, j'ai dit au ministre des Finances, le gouvernement doit aider les PME et aller dire aux assureurs que c'est assez. Nous devons aider ces PME d'être assurés pour qu'ils puissent continuer de faire ce qu'ils doivent faire. Et si les assureurs ne peuvent pas le faire, le gouvernement devrait devenir un régulateur et les forcer à le faire. C'est injuste. Encore une fois, ce sont les grandes entreprises qui ont ce qu'ils veulent et les PME qui sont mis de côté. Merci. Député de Markham Thornhill. Bonjour, Monsieur le Président. Le 6 octobre, Lisa Chen, qui a une, entrepr une entreprise dans ma circonscription, à faire des milliers de masques aux commissions scolaires de l'Ontario. J'aimerais remercier Mme Sand. J'aimerais aussi remercier Catherine Chou. Ils sont venus à Markhamton Hill et ils ont fait des dons. C'est un exemple. C'est un exemple qui prouve que les travailleurs euh, travaillent sans relâche pendant la COVID-19. Ces gens créent des, en, des emplois, ce sont des entrepreneurs euh, et ils aident des millions d'Ontariens à travers la province. La pandémie n'a pas été facile pour les PME. Monsieur le Président, J'aimerais prendre cette occasion pour remercier les PME. Merci beaucoup. Merci. Député de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Une chose, une fois qu'une chose se produit, c'est facile de dire, de prendre du recul et dire, ah, oh, nous aurions pu agir de la sorte. En cette pandémie, nous avons vu ce qui s'est passé pendant la première vague. Et les experts nous ont dit que la deuxième vague pourrait nous frapper encore plus durement. Nous savions quelle communauté, quel quartier euh, serait affecté. Par exemple, les communautés marginalisées, les gens qui s'entassent dans les transports en commun ou les gens qui vivent à plusieurs dans des logements. La COVID-19 nous a tous frappés différemment, donc nous demandons au gouvernement d'investir où c'est le plus criant. Nous avons besoin de ressources ciblées. Nous avons besoin de plus de tests mobiles. Plus de dates, plus de lieux. Nous avons besoin de plus de contacts, de retraçage. Il faut que les besoins de certains quartiers soient compris. Il faut rejoindre le plus de gens et dans différentes langues. Il faut que certains individus puissent s'isoler pour qu'ils puissent éviter de, ré... de, de, de contaminer leurs proches. Écoutons, soyons à l'écoute des besoins de nos communautés. Plus d'excuses. Les gens nous attendent. Les gens ont besoin de nous. Faisons le travail. Député de simcoe Gray, Monsieur le Président, j'aimerais saluer Monsieur Koupa. Il est Tchécoslovaque et il s'est installé en Ontario. Il a commencé une entreprise de nettoyage qui a prospéré. Et maintenant, il y a plusieurs succursales à travers le Canada. Monsieur Cooper est un passionné d'aviation. Il, euh, il a aussi réaménagé euh, le territoire aérien de notre circonscription. Il des du et notre circo euh, grâce à lui, notre circonscription a un musée de l'aviation maintenant. M. Krupa a récemment reçu une médaille, euh, un trophée plutôt de l'Association canadienne de l'aviation. Il perpétue l'histoire et les traditions de l'aviation canadienne. Il est passionné et il a réussi à il a réussi à transformer un bunker en en, en centre de musée. J'aimerais le remercier pour son travail et il est une inspiration pour chacun d'entre nous. Merci. Merci député de Don valley North. Merci, Monsieur le Président. Nous célébrons la semaine des PME en Ontario. Donc, j'aimerais saluer les PME et les entrepreneurs de ma circonscription. Beaucoup de PME euh, travaillent sans relâche depuis des années, et certains d'entre eux ont contribué au centre communautaire de ma circonscription. Pendant la pandémie, le centre a dû fermer temporairement, mais les PME continuent de survivre. Et ils créent un modèle d'affaires, c'était risqué, mais c'était nécessaire. Ils sont prêts à accommoder les étudiants et leurs risques ont payé. En fait, les classes sont un exemple de. Et en fait, ces actes de générosité sont un exemple de bravoure. Donc j'aimerais saluer toutes les PME de l'Ontario pour leur travail en cette période difficile. Ils continuent de faire des progrès. Merci monsieur le président. Merci. Merci. Député de Brampton East. Une de mes, un de mes meilleurs souvenirs d'enfance était de voir une photo d'une victime du, de génocide. Ce qui me frappe, c'était de voir les marques c'était de voir les marques sur ce martyr. Et dans la foule rassemblée autour de cette personne, il y avait un enfant qui pleurait. Ce génocide a eu un impact. Cela fait 36 ans depuis le début de ce génocide. Et j'aimerais rappeler tous les gens de cette Chambre et adopter la semaine de la sensibilisation contre les génocides. Ainsi, l'Ontario peut se rassembler pour apprendre et pour chercher une ju la justice. Les fermiers sont au centre de notre société. Pourtant, les fermiers en Inde sont victimes d'attaques. Les Punjab et les fermiers sont euh, à risque en Inde. Donc, nous devons soutenir ces personnes et éviter qu'ils soient victimes des lois du gouvernement pour qu'ils puissent avoir la dignité qu'ils méritent. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. Député de Hastings. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais exprimer ma gratitude pour tous ceux qui sont venus hier pour écouter mon projet de loi. Nous voulons depuis longtemps qu'il y ait de la littératie alimentaire enseignée à l'école. Donc, à l'époque, le ministre de l'Agriculture a dit qu'il y aurait pu avoir du travail fait en ce sens. Donc, j'aimerais euh, remercier l'adjoint parlementaire et le ministre de l'Éducation. Merci aux membres du gouvernement. Et j'inclus ici les députés de l'opposition. J'étais content d'entendre des commentaires positifs par rapport à ce projet de loi. Je pense que les mots du projet de loi étaient respectueux et ils étaient positifs. Merci aux députés. Merci. Déclaration des députés, député de Whitney. Les gens de la région de Durham ont besoin d'aide pour, leurs, pour les, leurs entreprises. Dans la région, tout le monde a eu la chance d'améliorer leur, leur formation et trouver des bons emplois. Il y a eu en ce sens un investissement de plusieurs millions de dollars pour qu'il y ait de l'apprentissage à temps partiel. Cela a aidé les gens de ma circonscription pour obtenir des emplois dans le domaine, dans le domaine de l'infrastructure. Ces personnes sont maintenant prêtes à avoir un emploi et ces emplois leur permettront de développer leur plein potentiel. Grâce à ces occasions et à, grâce à la création d'emplois, eh bien, il y aura des conséquences positives dans le futur. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Cela conclut, Cela conclut la déclaration de la députée.